C'est bon. Je suis Ivan, qui euh, est euh, juriste avant qu'il était homme d'affaires, avec qui on a euh, analysé des, euh, des exactions qui seront présentes dans le film et euh, documentées. Mais là, on voulait simplement euh, s'adresser à vous ce soir. Nous sommes le combien Le 5, le 4, Bonjour, le 4, 4 mars 2022. Donc, euh, oui, euh, il y a eu euh, bien 13 000 morts. Pour 2014, on a un chiffre dans la région de Donetsk. 2014, on a comptabilisé. Donc, En 2014, pour la République d'Ouzbékistan, combien de personnes ont été tuées? Selon mes données, en tenant compte des gens qui ont pu interroger dans la République d'Ouzbékistan, seulement en 2014, 1 549 personnes ont été tuées думаю, что это данные, конечно же, не полные, но тем не менее, как минимум, эта цифра уже точно есть. Пострадала это погибшие? Погибшие и <гибший> раненые. <гибший> donc de données 2014 en République populaire de blessés et tués 1549 personnes donc les victimes c'est des blessés et des tués, 2014 dans la région de Donès, 1549 personnes la, la, République la République autoproclamée voilà donc pour juste pour 2014 et encore 2014 à partir du mois de mai et, hein, ça et fait pas quelques pas mois. Et ça fait pas 12 mois et pas euh, c'est à dire ceux, ceux qui ceux qui pu identifier en Interrogeant les gens, ouais. donc et, et, euh, certainement il y en a plus. C est, c est, c est... Voilà, donc il y en a plus, mais on en enquête. Au fur et à mesure, ça va être le sujet du film, on va retracer tout ça. Donc on, on enquête. Euh, ensuite, euh, peux-tu lui demander si euh, en, le, le 2 mai, il y a eu. Euh, non, dans le 26 mai. Le, pardon. Le 26 mai 2014, y a-t-il eu euh, des tirs de l'aviation Итханьяна, с чего Донецке? И тоже очень кратко, в 2014 году, 26 мая, авиация украинская работала по Донецку. 26 мая 2014 года для Донецка началась война. Началась она с того, что над Донецким аэропортом начали летать боевые вертолеты. Я сам лично с группой журналистов оказался рядом с аэропортом, неподалеку, возле магазина метро, у нас ну, все его знают. И лично по мне, и группе журналистов, в том числе и иностранных, начали родившихся рядом со мной, тогда с вертолета была произведен, произведена серия выстрелов из автоматической 30 миллиметровой пушки. Это вот самое первое применение авиации в тот день. Более того, я точно знаю, что на железнодорожном вокзале погибло как минимум двое мирных граждан. И несколько человек были ранее. опять же, в результате стрельбы из вертолета. Donc, euh je peux témoigner euh, Il peut témoigner il témoigne, il témoigne que le 26 mai 2014 26 mai 2014 la guerre est arrivée à Donetsk La guerre est arrivée à Donetsk lorsque il y a eu les hélico les hélicoptères de combat et les capteurs de combat au-dessus de l'aéroport de Donetsk au-dessus de l'aéroport de Donetsk et il, il s'y trouvait avec un groupe de journalistes, y compris des journalistes étrangers. De nombreux journalistes, y compris van y étaient. Et il faut savoir que l'aéroport, on y était hier. D'ailleurs, il y a des, zones, des habitations résidentielles, des magasins, etc. Hein, Ce n'est pas comme à Orly, à des bagazouille Donc, on euh, ils se sont fait tirer dessus au canon automatique de 30 mm canon automatique 30 mm enfin, voilà donc Mediapart Vitkin, à vous de jouer Ça checker et euh, le même jour au dessus de la gare euh, ferroviaire de Donetsk gare ferroviaire de Donetsk qu'on a vu on, je pense qu'on a capté qui est détruite il euh, y a eu euh, deux, deux tués blessé aussi suite à, au tir depuis de, de, de l'hélicoptère. Et même tir donc depuis l'hélicoptère de combat euh, ils ont tiré avec les mêmes armes donc il y a bien eu les... des airstrikes voilà. c'est dommage de devoir en arriver là voilà. vous nous faites perdre notre temps alors qu'on pourrait filmer les blessés en cours on est allé pour Mediapart chercher l'info bravo les mecs, bon boulot ça ah, la bonne non, pas ça. Je pense que ça déjà vidéo. on a même la vidéo. On a la vidéo, on va tout ramener. Mais vous nous faites perdre du temps avec vos euh, vos fake news. Alors arrêtez qu'on puisse faire notre job tranquille. J'en ai marre de me justifier sur les réseaux sociaux. C'est scandaleux. Vous commencez à me prendre la tête là. Faites votre boulot. Sortez votre desk. Apprenez à analyser. Prenez l'avion. Prenez des risques. C'est quoi un journaliste derrière un, un, un, un, un ordinateur Vous les cherchez où vos sources, vous C'est l'AFP qui vous les envoie Bien C'est bien Bravo, le croisement des sources, c'est bien Eh bien, prenez vos couilles et bougez je dehors je plaisir, Tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, On le remet deux fois pour Bitcoin et Mediapart, ça. On peut le mettre en grand écran. Euh, 50. 50. Métro, le magasin, à juste à côté d'un magasin. C'est lui. Ça, c'est Ivan. Je ne sais pas ce qu'il dit, mais vous pourrez traduire de votre côté, il dit quoi Il est dégoûté, je suis sûr. Voilà, on ne va pas rentrer dans les détails. Regardons les images. On les remet une deuxième fois pour Mediapart et pour, euh, pour, pour Vicky. Regardez vos mensonges. Regardez vos mensonges, Guitkin, Mediapart, regardez. Pascal pro vous avez fait du bon boulot. Regardez maintenant. Montrez-leur. On on peut remettre... Désolé, ils disent des gros mots mais... Ils disent des gros mots, ben, moi je dis des gros mots à, à, à Mediapart, vous faites oui. du sale boulot vous êtes des incompétents, vous n'avez pas investigué, c'est scandaleux. qu'on je suis outré oui, ça, outré bien. on peut remettre les tirs aériens oui. des hélicoptères regardez des ukrainiens qui tirent sur des ukrainiens ils ont envoyé leur radiation ils gros en branle. Les <t> gars, plein. comme on va vous en ramener plein, plein, plein, plein. Bon, a s'est l'oreille. là, ah ouais. Ils n'ont pas arrêté de pilonner, les gens sortaient déjà plus, plus, il y a eu des batailles terribles en 2014, mais vous n'en parlez pas, Libération, vous m'avez envoyé un texto tout à l'heure, vous vouliez du scoop, vous Me me dit, oh vos images de 2014, ça m'intéresse pas, c'est pas du scoop, c'est quoi le scoop pour, me, pour, pour Libération. C'est ça que vous cherchez, le scoop Nous, on cherche les faits, les droits humains, les civils. Relisez Albert Londres. Vous le faites. Honte. Vous... Tiens. Vous, vous voulez du scoop ça, Du de, scoop. De, de, de scoop Scoop, c est, c est, c est scoop, scoop le, le garçon qui s'est fait tuer près de, euh, près de la gare ferroviaire. Voilà. C'est sûr que ces images, on les a vues, hein Vladislav Si on arrête ça, c'est dégueulasse. Moi, j'ai envie de vous remettre. pas si pas bon On va leur montrer tout ça. On récupère ces images, on va tout vous montrer. La garde, c'est la garde, ça Oui. On regarde. C'est la télé-Ukrainienne qui a filmé. Ah, la télé-Ukrainienne qui a filmé. Alors, qu'est-ce qu'elle a filmé, la télé-Ukrainienne? Tout va bien. un a a a le policier ukrainien. Ukrainiens contre Ukrainien, guerre civile. C'était des terroristes ça? Alors est ce que maintenant vous allez commencer à faire votre boulot sur les talk shows ou faut qu'on continue à perdre notre temps, vous trouvez les preuves et manquer ce qui se passe ici comme exaction pendant que vous enflammez mon mur Facebook. On coupe. On coupe, sinon je vais m'énerver encore plus.